Euh, donc l'histoire qu'il y a du South n'avait qu'qui s'appelle donc la Palme basse, car une partie de l'indiscuté d'abord donc des bases il y avait moyenne les Harry n'avait South mais qui sertait des quelque chose qui parce qu'on l'homme des South qui coucater tout tout le monde qui s'arrangeait à dans ça, des quelque chose qui sertait mais ça tout le monde qui a, a. Le a dit que sert il y a un monde qui a débuté en South et un monde qui a un de danser a de a de lambada, de Macarena et tout ça. Donc, il de cette musique qui latine, et puis final de cabras, comme c'est et nous, daprès pas qui est il n'y avait pas, n'avait na qui a dansé donc il a déjà Et comme ça, il dit, à l'a a pas qui justement fait partie de tout répertoire du monde qui apprennent à danser, qui a dit c'est des sont simples, les a coupé, où il et Voilà, c'est le euh, Et le nom des palumes le pas tout simplement pour un mot qui est donc il y a eu pause d'accord, mais qu'il avait autre cause qui est de mode quand nous était petite, ou juin, pas petite, mais juin, qui est où l'on dort passe, et donc voilà, la palume passe qui vient de